Qui voulaient vivre sur le dos de paysans. Se faire des radias, ils ont décidé qu'à un moment donné, il fallait. Euh... Il y avait des gangs en fait. Des espèces de, de radias, ils faisaient régulièrement, c'était facile quand ils étaient nomades pour pouvoir aller d'un endroit à un autre, et ben tu massacres tous les paysans. Et Ces pauvres paysans, ben, ils sont obligés de donner leur récolte ou ils seront massacrés. Mais plus tu fais ça pour vivre sur le dos des paysans, moins il y a de paysans. Alors à un moment donné, ils ont dû innover. Et là, c'est le truc génial, ils ont inventé la monnaie métallique. C'est par exemple, c'est arrivé en Lydie, le roi de Lydie s'appelait Crésus. C'est le roi Crésus qui allait chercher dans la rivière Pactole des, petites, de, des alliages d'électrum, qui est de l'alliage or et argent. Et puis ces trucs-là, ben, il faisait des pièces où il mettait sa tête dessus. Et avec ça, ils allaient acheter la récolte des paysans. Sauf que le premier paysan à qui on a dit, euh, ben je t'achète ta récolte, ben je te donne une rondelle et puis tu me donnes ta récolte. Est-ce que tu es d'accord bah, Le paysan il dit euh, non moi je suis pas tellement d'accord parce que ma récolte j'en ai besoin et je, je la mange, ta rondelle euh, m'en fous un peu <rire> et en fait cette histoire bah, il... la monnaie toute seule ça fonctionne pas le, le premier soldat qui a été récolté euh, bah, chez la, la récolte du paysan il lui a dit t'en auras besoin de ça parce que mon chef au château à un moment donné parce qu'il va te dire que tu as besoin de lui rendre il crée le besoin de ces pièces de monnaie. Alors pour créer le besoin, bah on impose l'obligation de payer en pièces de monnaie, de rendre. Alors je t'achète ta récolte, comme ça tu auras des rondelles, puis tu pourras les rendre à mon chef, et si tu les rends pas, bah là il te trucide. Donc tu as le choix. C'était Soit... une manière pour eux, après, de payer les impôts. Bah ben, c'est une manière pour eux de payer l'impôt, mais avant ils n'avaient pas besoin de payer l'impôt. Avant ils avaient des récoltes et puis ils vivaient en autarcie. Puis quand ils avaient besoin de s'échanger des trucs que les autres n'ont pas, tu donnes. Tu donnes, puis tu sais que tu es dans une communauté, puis que les gens, quand ils ont aussi trop, ils te donnent. Et tu pas besoin d'économie. Les règles économie, c'est la confiance. qui ont dit après. Alors si tu veux vivre sur le dos des autres, tu dois trouver un moyen d'imposer un système qui te favorise. Donc c'est un moyen de prédation. À un moment donné, les gens on dit, ben, la monnaie métallique, c'est vraiment ce moyen de prédation. Puis tu dis, j'achète ta récolte, mais c'est uniquement parce que toi, tu as la possibilité de créer la monnaie gratuitement. Tu as ton droit de seigneuriage. C'est le seigneur qui a la monnaie gratuite. Ça lui coûte juste le fait d'aller la chercher dans la rivière, et puis de faire un stampel écrasé, et puis de dire, ben voilà, j'ai cette pièce. Puis après, c'est un effet tout à fait dévastateur, parce que les autres systèmes qui fonctionnent en bâton de comptage, ou des reconnaissances de dette, ils se font bouffer par ce truc-là. Parce qu'à un moment donné, on te crée le besoin d'avoir de la monnaie, d'avoir de l'argent. À... Tu dois avoir de l'argent pour vivre alors qu'avant, tu n'en avais pas besoin. Puis cette histoire, ben, c'est un moment, un cercle vicieux parce que le plus riche là-dedans, c'est celui qui est le plus capable d'avoir de la monnaie. Et ben forcément, le Seigneur, il augmente les impôts toujours pour augmenter le besoin et tu dois être plus efficace. Et la personne qui est la plus efficace dans ce système, ben, c'est là qu'on a la croissance et c'est là qu'on a la science qui commence à développer, la technique qui se développe parce que qu'on a besoin d'être plus efficace. Et puis que les premiers paysans, ben, ils continuent leur boulot, mais pas que pour eux, donc ils doivent être plus efficaces. Mais le plus là-dedans, ce qui gagnent, c'est le forgeron. Parce que le forgeron, à un moment donné, ben, euh, pour imposer l'impôt, il faut un peu un moyen de coercition, il faut de la force. Donc il faut des armes. Et le seigneur, dans son château, ben, il peut développer son armée. Donc avec l'argent gratuit qu'il a à disposition, et bien tout d'un coup il dit euh, j'impose l'obligation de payer l'impôt avec mon armée donc il va payer le forgeron pour lui faire plus d'épées et il peut avoir des épées gratuitement il peut euh, armer encore mieux son armée parce qu'il a son pouvoir de seigneuriage et puis ben le forgeron qui faisait un peu de forgeron un peu paysan il arrête d'être paysan parce qu'il peut acheter sa récolte, la récolte de ses voisins et puis ben, il a de plus en plus d'armes qui vont et du coup, l'armée devient de plus en plus grande. Elle permet d'imposer l'impôt qui impose l'utilisation de la monnaie toujours plus. Et finalement, ça fait des armées professionnelles. Alors qu'auparavant, tu as deux possibilités. Tu as une armée de paysans, mais ils ne sont pas très forts. Ils peuvent être beaucoup, mais ils ne sont pas très forts. Ou alors tu as une armée de nobles, mais qui sont très très peu. Et eux, ils sont forts parce qu'ils peuvent faire que ça, mais ils ne sont pas beaucoup. Et là, tout d'un coup, tu as une armée professionnelle, des mercenaires que tu peux payer et auparavant on ne pouvait pas payer, si tu payes en bâton de comptage ça veut dire que tu dois avoir des liens avec des gens donc en pays ennemi tu ne peux pas payer parce que tu n'as pas d'amis en pays ennemi donc forcément que et puis ben, les le premiers salariés, c'est les soldats, c'est les mercenaires, c'est le premier salarié, on appelle le mot salaire salarié il vient du mot sel parce que les romains payaient les salaires des soldats avec du sel donc tous ces mots, enfin, toute l'étymologie de ces mots là on voit le contexte dans lequel c'est inclus et à ce moment là tous ces soldats mais quand il y en a trois, quand il y en a beaucoup, parce que ben, le forgeron il fait beaucoup d'armes, eh ben, ils, vont, ils vont attaquer les autres. Puis, il y a plusieurs chefs de gang, ben, ils ont un peu le même système, mais là, il y a un chef de gang qui devient de plus ou plus gros, puis, il attaque les autres, il les englobe, et la seule chose qu'ils ont besoin de faire, c'est de dire aux paysans, maintenant tu fais partie de mon empire et tu dois payer l'impôt. Et ça suffit, soit tu payes l'impôt, soit le trucide. Et du coup, ils font plus de radia. Mais... Euh, bah, ils ont toujours ce pouvoir qui devient toujours plus grand. Et ils peuvent payer des soldats pour aller plus loin. Après ils ont un problème, c'est qu'à un moment donné, bah, il manque euh, la matière. Parce que euh, le fleuve Pactol, bah, il a fourni à un moment, euh, mais après il n'y avait plus assez. Donc il faut mettre des mines et puis aller euh, faire des esclaves. Donc c'est un principe où il s'étend toujours plus largement. Et c'est autour de moins, oui exactement, c'est une croissance exponentielle. C'est vers moins 600, moins 700 en Chine, en Inde et en, en Europe que ces systèmes apparaissent simultanément. Donc en, en Chine, il y avait l'empereur le, Qing, il y avait l'empereur Ashoka en Inde, et puis ben, il y a eu des grands empires comme celui d'Alexandre le Grand, l'empire perse, l'empire romain après coup. Et c'est tous ces systèmes, en fait, ça a généré des empires, parce qu'à un moment donné, ben, il fallait être plus grand, plus fort que les autres. Et ça ne s'arrête plus. Donc c'est exponentiel. Puis à un moment donné, ben, il faut avoir ses esclaves et on crée... Les reconnaissances de dette existaient déjà avant. Les bâtons de comptage, c'est des reconnaissances de dette. Mais elles s'annulent régulièrement aussi. Parce qu'avant, on faisait des jubilés. Tous les 7 fois 7 ans, comme c'est marqué dans le Lévitique, à un moment donné, ça s'arrête. Et puis chez les Sumériens, ils avaient aussi les tablettes d'argile sur lesquelles on pouvait écrire les reconnaissances de dette. L'origine de l'écriture, elle vient de là. Elle vient de la comptabilité qu'on faisait. Mais à un moment donné, ça s'annule. Et naturellement, quand tu vas boire des bières avec tes potes, puis qu'il y en a un qui paye la tournée, un autre, ben, s'il y en a un qui déménage et qu'il ne se voit plus, ben, ça s'annule. À part revenir à l'autre, j'ai encore une dette. Tandis qu'avec la monnaie métallique, ça s'annule plus. Parce que les pièces, elles existent encore. Et puis à un moment donné, il ben, y a des sommes colossales qui, qui viennent. Qui, il faut être plus, plus fort. Et, et c'est ce machin qui a généré en fait tout le système actuel. Et c'est intéressant ben, dans la continuité aussi. Qui est-ce qui devient le plus fort après le Seigneur c'est le marchand d'armes. Forcément, vu qu'on lui a donné euh, toutes les pièces de monnaie pour favoriser l'armée. Donc le marchand d'armes, au bout d'un moment, il veut sa part du gâteau. Puis quand tous les seigneurs sont endettés, parce qu'au bout d'un moment, le pouvoir de seigneuriage ne suffit plus, parce qu'ils viennent tous tellement forts qu'ils euh, n'arrivent plus à avoir la matière suffisante. Et c'est là que les banques centrales émergent. Alors ça, c'est une des versions... C'est une des versions de l'histoire, alors euh, oui c'est un peu en parallèle, il y a plusieurs choses. Et ça n'explique pas les joailliers l'expansion et puis ce système qui fonctionne. Alors ils gardent alors pour le Seigneur, c'est une manière des commerçants. Alors oui, c'est des commerçants, mais c'est surtout. Oui alors ça c'est encore une autre version, c'est pas être les religions à un moment donné. C'est la notion de l'intérêt qu'elle a derrière. Parce que là, ça fonctionne tout sans intérêt. Et ça fonctionne selon des rétributions avec des commissions. Parce qu'à l'époque, vraiment, toutes les religions interdisaient les intérêts. Il y a aussi des questions avec les bouddhistes. À un moment donné, ils interdisaient aussi, mais pas, les, pas que totalement. Il y a plusieurs versions. Euh, mais mais c'est plus cohérent qu'en fait l'histoire du joaillier. Et, et cette histoire de, des juifs, ben, à un moment donné, c'est la seule religion qui autorisait de faire des intérêts. Donc ils pouvaient faire des petits avec... Euh, la monnaie, et c'est pour ça qu'on les gardait souvent parce que c'était pratique pour faire une guerre de temps en temps aussi avoir un peu de monnaie en plus, mais ils n'étaient pas trop aimés alors on les met dans des ghettos. Euh... C'est une histoire assez vieille, mais à un moment donné, ben, ici on est, un jeuneur, est à Genève, et c'est là qu'à un moment donné il y a un peu tout qui a changé aussi parce qu'à un moment donné. Euh... Il y a l'histoire de la réforme qui arrive, et puis à un moment donné, bah, les protestants ils disent euh, Oui, bah, alors, euh, comme nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait, euh, on n'est pas obligé d'être parfait autant que ce qui est écrit dans la Bible, donc on peut faire des intérêts. mais oui. on va la découper en petits morceaux, qui sont les billets de banque. Et ces petits morceaux, bah, ils ont de la valeur, vu que c'est une reconnaissance de dette, ça permet de dire que le roi doit nous rendre une partie de l'argent qu'il devait aux marchands. Et avec ça, les marchands bah, ils ont inventé ce système de banque centrale basé sur les billets de banque, et ils ont obtenu le monopole de ces billets de banque garanti par le roi. Donc c'est toujours un État plus des commerçants. C'est toujours un peu le système banque centrale. Il y a des variantes, c'est plus ou moins privé, commercial, c'est plus ou moins étatique, ça change suivant les, les périodes, mais c'est quand même une espèce d'alliance entre l'État et les marchands. Et à un moment donné, bah, c'est une monnaie privée quand même, mais... Bah, ils ont un autre pouvoir et puis suivant les époques, bah, ça continue toujours. Après, il y a les banques commerciales qui veulent aussi leur part du pouvoir mais doivent être liées aux banques centrales qui sont liées aux États. Et puis après, je sais pas, il y a les étapes suivantes, on va en arriver au moment où il y a les blockchains qui arrivent, qui arrivent à s'émanciper un peu de tout ça parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Donc Qu'est-ce que ça peut changer Ça, on ne sait pas encore trop. Ouais. Mais c'est vrai que la monnaie métallique, c'est un pouvoir de prédation. Alors que les bâtons de comptage, c'était un arrangement dans une communauté. Les tablettes d'argile, c'est la mémoire. Hein. C'est comme bah, les ardoises de bistrot qu'on a ici autour, à un moment donné. Tu as un compte Mais, dans une communauté. As un moment, tu dois payer nation envers les nations. Tu ne peux plus arriver avec ton petit bâton de bois quand même. Ben, c'est pour ça que ça dépend aussi de la taille de la communauté. C'est une des règles importantes à, à savoir dans un système économique. C'est Quelle est la taille de la communauté et comment faire pour maintenir une confiance dans une communauté Bâtons de comptage marchait sur toute l'Angleterre. Toute l'Angleterre fonctionnait avec les bâtons de comptage. L'Angleterre était le, le, le royaume le plus riche du, du monde, équivalente à la, à la France tu hein, peux au niveau... Le bâton de comptage parce que pas. Trouvé. Dans le bâton de comptage, c'est assez simple. Tu prends une, une, tu prends une planchette en bois. Tu la coupes par la, dans le sens de la longueur. Tu as une planchette maître qui domine la planchette euh, subordonnée. Ça, c'est le débiteur, ça, c'est le créancier. Et la valeur, c'est les encoches que tu fais en travers des deux planchettes. Donc, la validité de la planchette, c'est des veines de bois. Tu ne peux pas truquer, c'est infalsifiable. Donc, imagine, dans mon pays d'origine, le Sibental, tu as, le printemps, tu as, euh, j'ai 10 vaches que je vais confier à un, à un berger. Donc, on prend les deux planchettes, on trace 10 encoches. Chaque encoche, c'est une vache. Le, le créancier garde la, la, la souche, la, la, la planchette mère, l'autre a la planchette débitrice, et il va tout, six mois en, en montagne. L'automne, on reprend les deux planchettes, on voit qu'elles coïncident par les veines de bois. Tu rapproches les deux planchettes, tu as les dix, donc il doit me rendre 10 vaches. C'est juste une. Une authentification d'un contrat. Et si on perd la moitié de sa planchette. S'il perd la, la moitié, alors ça c'est une question de contrat entre les personnes. C'est juste un aide-mémoire, ces planchettes. Mais même dans, dans les communautés. Non, dans les communautés de l'époque, c'est le qui perdait sa planchette. Euh... C'était un aide mémoire. Hein. Donc toute l'Angleterre était gérée comme ça. Les dots aux filles, les dots, euh, les cadeaux, le, les impôts au roi, euh, tout le système économique anglais marchait avec des talistiques. Talit, T, A, 2, -L -L y Stick, le, le, le, le, le bois. Et le mot stock, comme disait Mathieu, le MOSTOC vient du de, de talistique. Une des parties du, du contrat, la souche, c'était le stock. Donc ça marchait pendant des siècles. Hein. La, la souche du chéquier, ben, ça vient de là aussi. Bah ouais. Donc bah euh, oui. On a deux parties, mais la souche, ben, c'était lié aux arbres, donc forcément c'est une souche, mais la souche, le stock, puis stock, stock, ben, la bourse. Donc c'est vrai que les stock market, les stock options, ce genre de choses, donc c'est ouais, connu, c'est vrai. vraiment l'étymologie où c'est beau. Pour revenir au balistique. toute l'économie anglaise marchait avec des bouts de bois. Alors il y, a, il y a les manipulateurs de l'opinion qui disent c'est un chèque en bois, hein, c'est aucune valeur. Au contraire, toute l'économie anglaise pendant des siècles et des siècles, de avant l'an 1000 jusqu'à jusqu assez récemment, ça marchait avec des talistiques. Et les banquiers sont venus, naturellement, ils ont dit mais bon bouts de bois c'est aucune valeur, c'est des chèques en bois, on va faire, euh, on va faire de l'or, hein, on va baser ça sur la, quelque chose qui a de la valeur, l'or ou l'argent, des, des matières. Alors ils ont réussi à convaincre tous les Anglais d'abandonner le système des talistiques. Et pour être sûr de gagner, ils ont fait un feu d'une partie de ces chèques en bois, de ces talistiques, de ces planchettes qui, qui certifiaient les contrats. Et le feu était tellement grand que ça a mis le feu au Parlement, au Palais de Westminster, et quasiment à Londres, je crois. Enfin, il y a eu un feu colossal tellement que tout ce tas de bois était gigantesque. 1840, 1840. Je ne sais plus des dates, mais c'était encore assez récent. Donc un feu colossal, inarrêtable. Ils n'ont pas pu arrêter le feu avec les moyens de l'époque. Tout a brûlé. Je crois que c'était au 17 ou 18, je ne suis plus sûr de la date. Au 19, même peut-être le 19e siècle, le grand incendie de, de Westminster. Il y a eu plusieurs incendies, mais c'est un des grands incendies. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que je n'étais pas au courant de cette histoire des bâtons de comptage. Donc euh, Raphaël nous vient de d'ici, euh, hein, spécialement pour notre jeu de la monnaie. Donc euh, nous allons commencer ce petit jeu de la monnaie, on va peut-être inviter non. les gens. On va continuer de comptage. Quelque chose que, qu'il vaut la peine de répéter, c'est que les, le bâton de comptage était encore dans le droit français, le code napoléonien, il y a encore trois ans. Ce n'est que très récemment qu'ils ont ôté le texte de loi du bâton de comptage. Mais à mon avis, on peut encore invoquer le bâton de comptage grâce à la jurisprudence. Donc c'est une, une voie qui nous permet légalement de refaire un système économique détaché du système actuel de la monnaie-dette, basé sur le bâton de comptage, ou un système plus moderne grâce à, à peut-être des blockchains. Ou... Voilà. Donc euh, la voie est encore ouverte pour faire des bâtons de comptage modernes. Mais il faut signaler que les bâtons de cottage, on a trouvé des cornes de serre chez les hommes des cavernes avec des entailles qui, probablement, correspondaient aux bâtons de cottage sur des cornes d'animaux. Okay. Il y a d'un peu partout. Il y a des moyens de paiement de partout partout. vu le farinet abandonné Oui, alors voilà, ben ça c'est le seul billet en Suisse avec une reine dessus. C'est le farinet c'est une pièce collector. Et du coup, effectivement, il va disparaître parce que c'est ce qu'on observe. Qu'est-ce que c'est, C'est une monnaie locale valaisanne. Okay. Donc, ce qu'on appelle les monnaies locales, ben, c'est je donne euh, 10 francs suisses et puis j'obtiens euh, 10 francs 10 farinés. C'est un peu changer la couleur des billets. Et en général, les monnaies locales, elles ont une charte qui favorise... Le, ça a été conçu pour favoriser le commerce local. Mais il se trouve que ça ne change strictement rien dans euh, la création monétaire parce qu'on est tellement dépendant de du système en place que bah, ça change rien. En fait, on change la couleur du billet et c'est un peu dommage. Après il y a un billet de 6 par année. Voilà. Alors ce système-là, bah, il l'arrête. Maintenant, ça peut. Il y a le Totteness Pound qu'on voit dans le film euh, du, le film Demain qui a fait, finalement beaucoup euh, créé des monnaies euh, locales. Bah, le Totteness Pound, ils l'ont aussi arrêté euh, en avril cette année. Et puis gentiment, ben ces monnaies, moi je suis allé aux rencontres des monnaies locales en Suisse et en France l'année dernière, et ils disent tous qu'en fait ça marche pas. Et quand tu fais le jeu de la monnaie, c'est intéressant parce qu'on réintroduit des monnaies locales et tous ces fervents défenseurs des monnaies locales, et ben, disons, je peux pas prendre ta monnaie locale parce que je dois déjà rembourser le crédit et payer les impôts. Et ça c'est très révélateur. Ces monnaies ne sont pas obligatoires, tout le monde s'en fout. Alors que ben il y a des, des... Alors ça c'est encore autre chose justement. Après il y a les monnaies officielles, ça c'est un ancien billet de 20 francs suisse d'il y a longtemps. Celui-là il a une reconnaissance légale et on peut payer des impôts avec. Et toute la différence c'est si on pouvait payer des impôts aux monnaies locales, ça pourrait peut-être changer quelque chose. Mais enfin après il y a la, la Finma en Suisse, l'autorité de surveillance des banques qui n'aime pas ces trucs-là. Alors ils essayent de les torpiller toujours un peu plus, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils les arrêtent. Ils en ont marre de recevoir des lettres de menaces de prison régulièrement. Et c'est en fait, euh, ils considèrent que si tu donnes un billet de 10 francs puis que tu obtiens un billet de 10 farinets, tu vas faire un dépôt de 10 francs dans l'association farinet. Et faire du dépôt envers le public, c'est considéré comme une banque. Donc il faut avoir une licence bancaire. Et comme ils n'ont pas de licence bancaire, ben c'est fini. Après, il euh, y a aussi le léman Il n'y a pas un banquier, un jour, qui peut avoir la licence bancaire Mais tout le monde peut avoir une licence bancaire. Le Mais Conseil alors... fédéral a dit que faire de la monnaie en Suisse, c'est un business comme un autre. Alors... Ça s'appelle des substituts monétaires. Il suffit si tu ouvres un restaurant, bah, tu dois te plier au service d'hygiène et tout. Si tu ouvres une banque, bah, c'est la Finma qui contrôle. Et c'est tout. Après, il faut des fonds propres. Donc, c'est un peu plus qu'un restaurant. Mais c'est pas tant que ça, finalement. Pour créer une banque, après, bah, il faut des clients. Et ben bah voilà, c'est ce qu'il y a des gens qui ont fait, la banque alternative elle vient de là. Il y a un moment donné, des gens qui se sont dit, euh, oui on va créer une banque alternative puis au lieu de faire des placements dans des trucs, des conneries non éthiques, on va faire des placements éthiques. Mais c'est pas un peu Paisen et tout ça Alors, ils en font plus ou moins tous, après ils font de l'indiciel, alors ils suivent le marché et puis on sait pas trop ce qu'il y a de derrière. Mais la banque alternative c'est vraiment la seule où ils ont voulu faire quelque chose d'alternatif et si tu creuses un peu derrière, ben bah, en fait, au niveau monétaire, ça ne change strictement rien, il y a toujours du crédit. Et en plus, ils se font emmerder par la Finma aussi. Eux, on leur demande d'avoir euh, minimum 12% de fonds propres, et UBS, on ne leur demande que 3%. Bah ouais. On se demande pourquoi. C'est un ancien cadre d'UBS qui est chef de la Finma, un banquier anglais qui est même pas suisse, qui a le droit de faire des ordonnances en Suisse. Donc Les ordonnances, c'est de faire des lois sans passer par le Parlement. Donc oui. le, le Conseil fédéral a le droit de faire des ordonnances, ça arrive de temps en temps. Mais là, bah, pourquoi bah, la Finma, dans le cadre de tout ce qui est de la monnaie bah, voilà, C'est un banquier anglais qui a le droit de faire des lois en Suisse. Et du coup, bah, on se pose la question de la démocratie suisse. Quand on voit ce que la monnaie génère, est-ce que tout, tout est lié à ça, en fait Après, il y a différentes manières de faire des monnaies locales. Hein. Là, on a des chèques RECA et là, on a aussi euh, des bons COP. Alors, il se trouve que derrière les bons COP, c'est expliqué tous les magasins. C'est tout COP, machin, chose, COP, interdiscount, et autres. Et ça, ils sont très futés, parce qu'ils n'ont pas fait comme le farinet. Parce que le farinet, les commerçants, à l'autre bout, ils peuvent redemander les francs suisses. Donc effectivement, ils font un dépôt. Tandis que ça, ils font pas de dépôt. Ça, c'est un bon d'achat. Donc un bon d'achat, c'est un peu plus subtil, parce que c'est marqué qu'il n'est pas convertible. Il est convertible que dans un sens. On peut acheter avec la monnaie officielle un bon d'achat, mais le bon d'achat, on ne peut pas obtenir la monnaie officielle avec. Et c'est justement aussi ce qui fait que le VIR tient toujours. Donc le VIR qui est un crédit mutuel, donc c'est des dettes qu'on compense les uns avec les autres, mais il n'est pas convertible. Donc avec ça, il se protège et ce système fonctionne toujours. Donc avec ça, on crée de la vraie monnaie qu'on met en dehors des reconnaissances de dettes, comme avec les bâtons de comptage, alors que la plupart des monnaies locales, comme elles sont faites, le léman, le farinet et autres, en fait, ça ne change strictement rien à part enrichir, euh... même pas enrichir parce que les gens qui gèrent ça, ben ils sont contents. Mais... Alors ça c'est le Léman, c'est la monnaie locale genevoise principalement et aussi tout le tour du Léman. Donc un peu vaudoise aussi, mais c'est principalement genevoise et c'est transfrontalier. Donc on peut avoir aussi des échanges en euros, en francs suisses et en Léman. C'est un peu compliqué. Parce qu'avec les monnaies locales, je crois qu'il y a un problème, c'est que la monnaie, elle arrive au niveau des commerçants en bout de chienne, Et après, on se pose la question de la redistribution de cette monnaie qui s'accumule. Mais comme il n'y a pas d'impôt, euh, ils n'en ont pas besoin. Ils ont plus besoin de l'autre, alors ils essaient de favoriser l'autre et jamais celle-ci. Parce qu'ils peuvent payer des salaires avec la monnaie locale, mais en général, ça ne suffit pas. Ou, euh, alors je ne sais pas comment redistribuer l'argent qui est accumulé par les commerçants pour la réinjecter dans le, dans le circuit. Après, c'est toujours une question de réseau. Alors justement, dans les monnaies locales, ils essaient de développer des circuits, ils regardent justement le commerçant qui les reçoit tous en bout de chaîne puis ils essaient de trouver ben, quel fournisseur il pourrait avoir pour que ça continue. Mais avec ça, ben, c'est finalement euh, des collectivités publiques qui donne beaucoup d'argent en monnaie officielle pour payer euh, des gens qui vont chercher comment améliorer le circuit de la monnaie locale. Mais le circuit tout seul il marche pas mais si on lui mettait un, un, un paiement d'impôts en monnaie locale ça marcherait tout de suite plus vite parce que là on y a vraiment une, une, une obligation alors à un moment donné si tu peux payer tes impôts en monnaie locale bah ça devient tout de suite plus intéressant et c'est une délimitation après il euh, bah, y a les crédits euh, en France euh, c'est très réglementé les monnaies locales. En Suisse, c'est vraiment un flou juridique, un peu compliqué, mais la FIMA est en train de les torpiller. Et à un moment donné, euh, ben, ils doivent avoir l'obligation, ça finit toujours comme ça, de mettre les billets, la contrepartie, sur des comptes en banque. Donc les gens qui créent des monnaies locales pour ne pas favoriser le système bancaire, ils en reviennent à favoriser le système bancaire parce que ben, finalement on va mettre la contrepartie dans une banque. C'est censé être des banques éthiques C'est censé. Mais...